Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale où je vous présente mon ressenti par rapport à des achats que j'ai effectués sur le site Wish je pense que tout le monde connaît le site Wish et sa réputation euh, donc euh, personnellement j'ai effectué 11 achats euh, dessus donc 11 articles que j'avais demandé sur lequel je peux vous affirmer que 2 sur 11 qui sont un petit peu similaires on va dire similaires de plus ou moins par rapport à ce que j'avais demandé donc ne quittez pas on va vérifier cela tout de suite et nous revoilà donc on va vérifier cela tout de suite donc on commence par le premier produit qui est un projecteur que j'avais demandé, euh, juste entre parenthèses euh, ce que j'ai choisi bien évidemment ce sont des tarifs euh, qui sont très abordables donc euh, entre 1 et 5 dollars c'était pour le test je voulais pas dépenser plus pour voir déjà ce que ça donne par rapport à ce qui est dit, voilà donc le premier euh, c'était un projecteur mini home théâtre tout simplement donc si on accède on constate que euh, déjà le produit a été modifié qu'il n'est plus en solde tel que je l'ai pris personnellement et on voit bien les images qui représentent le produit donc on voit bien les couleurs on voit bien euh, toutes les caractéristiques donc euh, comme quoi on peut raccorder dessus une Xbox donc une console de jeu, un PC portable, un ordinateur etc etc. Et finalement, finalement ce que j'ai reçu un adaptateur plus ou moins donc qui euh, convertit une prise américaine us on va dire à, à une prise européenne donc on voit bien que ça n'a rien à voir d'un projecteur ça ne projecte rien ça, ça permet juste de pouvoir alimenter si vous avez euh, un équipement que vous avez acheté qui n'est pas euh, adapté euh, à votre prise, euh, tout simplement. Alors on passe au, à l'article suivant. Certains articles ont été modifiés. Donc euh, par exemple, ce dernier, c'était un smartphone qui a été modifié par un câble USB. Et effectivement, j'ai reçu un câble, un câble USB, euh, micro USB type 2. Donc euh, voilà, à la place d'un smartphone que j'avais demandé. D'ailleurs, si on accède, on voit bien que c'est un câble, tout simplement. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, malheureusement. Le deuxième, par contre, on voit bien que c'est un téléphone, un smartphone TOR-E, avec 5020 mAh au niveau de la batterie, quick charge, euh, voilà, tout ce que vous voulez dessus comme, comme information. Et malheureusement je ne vois plus la description, hier il y avait la description mais ça a été retiré avec toutes les caractéristiques telles que on les voit actuellement et ce que j'ai reçu, donc c'est un téléphone rouge comme vous voyez ou plutôt avec un thème rouge et je reçois à la place un câble similaire à celui d'avant donc c'est juste plus ou moins la couleur qui change donc du bleu euh, au rouge tout simplement donc euh, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de ce produit donc on passe à l'article donc on voit bien que cet article n'est plus disponible en stock c'était une action sport caméra mini euh, voilà donc euh, waterproof jusqu'à 30 mètres ultra HD 4k sport avec euh, 60 images par seconde et finalement ce que je reçois dessus c'est euh, un petit adaptateur pour trépied tout simplement c'est euh, un petit peu regrettable donc cet article c'était une tablette ça a été modifié euh, d'ailleurs le l'article n'est plus disponible mais le titre et la description ou l'image également ont été modifiés par le fait que ça redevient au lieu d'une tablette un petit stylet n'a rien à voir non plus donc un stylet pour écran tactile d'ailleurs ça fonctionne ça peut être utile mais voilà ça correspond pas à ce que on a demandé celle ci également c'est une tablette on voit bien que l'article a disparu une tablette euh, voilà donc euh, tout ce qui est banal et euh, malheureusement également donc finalement j'ai plein de câbles usb micro usb euh, à disposition euh ça peut toujours être utile ah la smartband band vous voyez un petit peu la smartband à quoi ça ressemble euh, compatibilité ça permet de calculer vos pas, vos calories, euh, votre cardio tout ce qui peut être fait waterproof euh, compatible android ios euh, jusqu'à 20 jours d'autonomie avec alarme etc etc on voit bien toutes les informations c'est très beau euh, à voir hein. ça donne envie ça donne vraiment envie de pouvoir l'acheter et effectivement ce que vous constatez c'est qu'à la fin ils vous mettent des petites photos euh, qui n'ont rien à voir au début et effectivement j'ai reçu ça je vous le fais un petit peu voilà et en fait ça, au niveau des images c'est plus beau euh, à voir on en entend même euh, je sais pas si vous entendez donc euh, je sais pas à l'intérieur c'est de la camelotte, c'est de la camelote. De la camelote. ça n'a rien à voir avec une montre c'est la face cachée de l'iceberg comme on dit ça n'a rien à voir en dernier euh, j'ai deux articles que j'ai reçu normalement les deux articles actuels que je vous montre en dernier des smartwatches également des smartwatches. finalement ça a été modifié juste après validation d'achat par un screen protecteur et le deuxième j'ai reçu comme ça dans un petit emballage des screen protecteurs également pour smartwatch je connais même pas le modèle ça me sert strictement à rien par contre les deux articles qui correspondaient c'est celui là cet article il est bien conforme comme vous remarquez à la description Mis Des à part le fait que un petit peu au niveau de l'épaisseur euh, ce n'est pas très épais euh, tel que c'est mentionné au niveau de la description mais tout de même ça correspond plus ou moins euh, à ce qui a été demandé le second article là, que j'ai reçu c'est un petit objectif pour smartphone voilà au moins ça correspond à ce qu'on avait demandé et euh, voilà l'article n'est plus disponible au moins la personne a gardé le, la page euh, disponible pour euh, un petit peu accéder ce qui n'est pas le, le cas pour ceux qui ont un petit peu fait des magouilles et euh, voilà donc ça correspond mais la qualité n'est pas très euh, satisfaisante ça, c est, c est, ça, ça fonctionne pas tel que je le voulais donc voici euh, tous les produits que j'ai reçu et qui euh, sont pas en fait dans les normes mis à part le fait que ça a pris énormément de temps pour pouvoir les recevoir euh, tellement que j'ai été remboursé vous remarquez remboursé remboursé remboursé remboursé remboursé donc j'ai été remboursé par rapport à tous les produits sachez que Wish effectue une condition que si le produit n'arrive pas à tel moment automatiquement vous êtes remboursé par rapport à cet article donc moi de mon côté, je n'ai pas joué la carte du fait que c'est de la contrefaçon et que ça ne correspondait pas au produit. Mais j'ai joué la carte du fait effectivement que le produit n'a pas été livré dans les délais annoncés. Mis à part cela, ce que je vous conseille pour pouvoir acheter sur Wish, et selon cette expérience que j'ai effectuée, la première chose c'est qu'il faut savoir que quand vous accédez à un produit qui est correct, d'accord euh, il faut vérifier un petit peu les avis des personnes qui ont acheté alors là par, par exemple on voit super bien et identique ils sont juste un peu fort Ils sent juste un peu fort, il sent juste un, peu fort voilà, les, euh, un petit peu l'orthographe euh, voilà. voilà il y en a un qui dit un petit peu petit mais c'est très bien alors si on accède un petit peu plus vous avez les photos alors avec les photos vous pouvez voir un petit peu le produit comment il arrive hein donc euh, on voit bien que les gens ont bien reçu le produit donc en fait c'est le seul produit euh, que je savais à 100% que j'allais recevoir euh, sans, euh, sans aucun problème hein, et qui correspondait bien euh, à ce que j'avais demandé donc c'est et ça restera la seule condition euh, qui euh, peut vous certifier euh, je dirais pas à 100% mais à un certain pourcentage, que vous recevrez bien un produit similaire à ce que vous avez demandé. Mis à part le fait, par exemple, que là, c'est bien euh, mentionné un petit badge vérifié par Wish. Donc euh, voilà. C'était un petit peu le résumé de mon ressenti par rapport aux achats que j'ai effectués sur Wish. J'espère que cela vous donnera une expérience euh, pour vos prochains achats. Euh, que ce soit, et bien évidemment, ce genre de, de conseils que je vous communique ne se base pas que sur Wish, mais vous pouvez également les adapter sur AliExpress, Banggood, Gearbest. Tiny TinyDeal et plein d'autres sites sur lesquels vous pouvez effectuer des achats surtout qui sont des sites chinois. Voilà tout j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez eu des expériences telles que je viens de montrer actuellement n'hésitez pas de partager votre expérience pour qu'on puisse également avoir plus d'informations pour pouvoir bien effectuer nos achats sur internet. En attendant n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao